Nous avons fait les deux de la Nous mais également ingénieur en Nous plateau Nous avons fait les Sénégal. Nous Nous en de Nous en Nous Nous donc vous êtes une fierté nationale, malgré que beaucoup n'y une position avec l'élection mais quand même vous êtes une fierté nationale, nous avons beaucoup de réunis du Sénégal. Mais je suis vraiment, le professeur, nous avons maintenu. nous de réunis l'Université de Je suis content de nous vraiment, qu'il faut être brom coalition citoyenne le peuple société 90 minutes chrono honorable monsieur à la présidence vraiment un bête et qui appréciation du monde qui sont une contribution dans le débat public donc façonner une autre année et au réseau semaine d'inchallah une idée à l'air à nous solo ni en fait également abdoulaziz job abdoulaziz mboc et manguet j'ai de l'eau job m'a donc on ne peut j'ai un est Abdouaziz nek chargé de communication PRP, également pour Bombay, également. Nous sommes dans le plateau. dans le pays. Nous sommes dans Nous sommes dans le pays. Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous sommes nous avons aussi Cléder Sen, je pense que c'est la deuxième fois que nous avons un plateau. Nous avons aussi Abdoumbou, conseiller à la présidence. Nous avons eu un peu de temps que nous avons eu un débat. Nous avons eu un débat au Sénégal eh dañuy dor ak yow projet de loi bi yobunañu ko assemblé nationale euh, mu nek projet de loi bo xamantene euh, bi mu jogué ak également mi est-ce que amno benn no waxtane bo xamantene patteep pour nañu ci euh, ba taxna duñu ci dég ñen ño xamantene tambal lañ ci yëkëti sen kaddu di wax né euh, mbir mi amna lu nek ci souf ta lér luñu ko luñu sénégal moi am am solo bu euh, pétrole à gaz, euh, rare degré, donc, c'est euh, ce euh, euh, qui est euh, le plus important. y a des gens qui ont été mis en de qui ont été mis des place, qui ont été mis qui qui Également ministre énergie, Tungurgi. Ressources, si vous avez dit, vous avez en 2013, il y a eu le Sénégal, ainsi que l'initiative transparence des énergies extractives. Il y a eu de comme en 2016, nous avons comme qui produit qui a est est... Mais est-ce des discussions inclusives une discussion inclusive pour peut-être réaliser une répartition de la début de réflexion. Le début de réflexion a commencé depuis 2013. Pour que la eu l'air ressources naturelles, le peuple, le le peuple, le peuple, des, risques, des Dès 2016, au milieu il y a une société civile, opposition, une jeunesse. Les gens qui ont les gens qui les gens les gens les gens les des les les gens bokku nen, depuis longtemps buñu gis rek euh, 21 bi Burkidembo demb ak loabi bi euh, niu demil loi bi cos comité -gaz, président dafa jël borom xam xamé ñu au jité aussi mu société civile -ci bo opposition euh, Burkidembo demb aussi chef religieux dañ nañ ci dugg donc dajalé bobu balay ben baril de pétrole di génn ci sénégal nous avons fait des choses qui nous nous avons fait des choses qui nous nous ont fait des qui nous des nous avons fait des choses nous nous fait des choses nous nous nous nous vous savez, Fato Abdou, le monde est très important pour La hiérarchie des normes de Constitution, la loi est impersonnelle. président, a de l'État. répartir le budget de budget de c'est de génération qui qui ont de qui parce qui qui Institut National pétro-gaz formé et calé dans le dégut qui nous nous amcamcam pour tenir et qui bien également et d'autres branches au niveau des instituts de formation professionnelle. Bah on a maintenu calé aussi sénégalais n'est calé il a maintenu avant même nous taho lieu amener nous former ou qui butimbreau amener nous liguer qui aie qui lui exploiter pétrole et beni qui butimbreau qui qui qui qui c'est mm -hmm. réussi un peu partout. Toutes les choses sont mises. Toutes sont de Sénégal, lois de répartition avec gestion. Gestion, répartition avec gestion. C'est comme que je disais. Alors, Clédor, euh, répartition, 90% líigerfe, pour les de 10 la population 10% mmh. euh, mmh. de qui a fait un budget au Sénégal. 10% qui euh, euh, il hum. a pas encore de loi. Le projet de loi, vous euh, assemblée nationale euh, euh, euh, Le projet de loi, mm -hmm. euh, monsieur le conseiller, n'a pas encore été adopté en Conseil mm -hmm. des ministres. Mm -hmm. Il aurait dû l'être mm -hmm. hier. Conseil des ministres. Alors que les concertations préalables, monsieur le conseiller, ne sont pas. Mais le président de la République, le conseiller, il est semaine prochaine, le 28. Le 28. C'est pas le 28 C'est le 29. D'accord. Mmh. Donc, donc depuis D'accord. Voilà. Donc. depuis que le 29. Voilà. Voilà, Les concertations, nous avons fait projet de loi pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour pour nous, vous 90% des recettes vont aller au budget. Au maximum, c'est un seuil fixé. Mais 10% au minimum vont aller au fond intergénérationnel. de mm mon -hmm. veux dire une génèse pour nous. parce que nous eu un combat depuis les années 2017. Je suis justement la clé de répartition, parce que le président Moussne Palais, en 2016 avec tous les acteurs les sociétés civiles, euh, les religieux et tout euh, demander au COS pétro gaz nous présenter un projet de loi décembre 2016 un hein, projet de loi portant répartition des ressources pétrolières et gazières ce projet de loi est le premier tiers c'est lui qui dit dans une vidéo l'eau à la coulée Aline et ça c'est illégal. Deuxième tiers nous nous tu dépenses budget de fonctionnement. C'est les salaire, c'est les sous-salaire, c'est etc, c'est les avantages. Troisième tiers seulement au budget d'investissement. C'est ça qu'il a voulu faire voter. Mais donc le président a rectifié. Attends, il semble avoir rectifié, mais il est toujours dans la même logique. Les goulots, membre l'a dénoncé, dénoncé, dénoncé, ce qu'il nous propose, c'est un minimum de 10% pour les fonds intergénérationnels. 20% c'est toujours un minimum de 10%. 30% c'est au minimum 10%. Ça veut dire que 10% mais il ko a comprends 90% de il faut que budget, il faut que l'on il faut que nous nous fassions le texte de loi parce que la nous les ah, les gens, est, une logistique. Je ne sais pas si vous avez premier première remarque. Deuxième que nous proposons, nous avons 10% inscrire au budget. 90% inscrits au budget. C'est illégal parce que. Les de femmes des règles et des principes budgétaires. Si vous avez Google, vous pouvez Parce que les femmes ont des principes qui élaborent le budget. Vous avez des fonds de stabilisation fonds de stabilisation Le fonds de stabilisation non, 10%, 10 de, est fonds. 10%. Fonds, future, fonds, de stabil fonds de stabilisation. 10% fonds de stabilisation fonds de stabilisation. Mais il y a un bon pourcentage. Il y a un bon pourcentage. le y a fonds indéterminé. Je vous donne la parole. rectifiez-moi si voilà. vous voulez. C'est combien le pourcentage de la mobilisation? Wow. Maximum minimum wow. Le président est un homme très ouvert. Oui. N'est-ce que notre maintenir? Cam ne fumbiem, pas Mais bonnet maximum 90%. C'est pour accorder aux experts, aux cadres sénégalais, de réfléchir et de lui faire la proposition. Mais quand 90% à dire, mais, mais le projet mais le de, de loi, le, le, pro le, le projet de le projet de loi, le le projet de loi, le projet le projet de loi, le projet le projet le projet le le le projet projet le projet projet le projet le le projet le projet le projet le euh, quatre la réflexion commence, nous, comme nous avons comme numéro correct. Depuis que le président a eu le COSGAS, garde d'orientation, nous a proposé le projet de loi, les réflexions ont commencé. Le 29, il paraît que nous avons adopté le côté de l'Union. Le fonds de stabilisation, le pourcentage de, du fonds de stabilisation. Au niveau international, mm -hmm. fluctuation de prix, il ne s'appelle pas augmentation, il y a eu du sopèque. mon gouverneur c'est prévoir. Mais c'est combien pour ça monsieur le conseiller mon On cher, a prévu pour le, le fonds de stabilisation. Vous savez, quand un président applique des crée un, un, un, un, un cas de réflexion. Mais les est prêt. Le projet est prêt. Nous adoptons le problème. C'est comme ça. C'est interactif. Parce que j'aurais bien aimé savoir quel pourcentage de l'entreprise. Nous au fonds de stabilisation. Quel pourcentage affecté au budget d'investissement. Quel bon pourcentage les a affecté au budget de fonctionnement? Négligent C'est indéterminé. Il y a des minima et des maxima. C'est, il faut flou, il faut flou. flou parce de... que... Mais il pourcentage mais mais pourtant clé d'or répartition quand même chiffré on a dit c'est bien clair quand même clé d'or pas clair c'est quelque chose qui peut évoluer mais, minimum l il ne pas de l'Union. pas de Parce que... Non, pas de l'Union. pas de Je suis dois... pas pas pas pas de pas L'un qui en dehors du budget, j'ai dit que c'est contre toute orthodoxie budgétaire. Parce que nous avons des règles et des principes budgétaires, Parce que universel. Nous budget année par il faut que Parce que nous dit au maximum va aller au budget, alors que 100 monwaradim au budget, parce que règle et principe la système. future dafané, dafané. Non, ça doit d'abord rentrer au budget. Dafané, toutes recettes et toutes dépenses doivent obligatoirement être inscrites au budget, et le budget devant avoir un caractère analytique, Madame Lufarm Fatou, Drembodugu, Niyofumu Djogi. Donc, affectation directe, c'est illégal. Ça, c'est un. Et c'est un minimum. Donc, pour rassurer le monde, son monde, toutes les recettes tirées des hydrocarbures seront inscrites dans un compte spécial Ouvert par le trésor public. Pas du trésor public, ouvert par le trésor public. Et dans un livre à la baisse. Donc lolo, quel l'ordinateur des dépenses Parce que si le, si le trésor ouvre un compte, New New New New New New New New si le, le trésor know. ouvre ou un compte, grand ou ou de avec, avec des minima et des maxima, c'est-à-dire euh, de euh, euh, 10% minimum, donc 20% c'est minimum 10%. 90% maximum. 80% ça, ça rentre dans, dans l'étude. Donc, il y a une marge de fluctuation. Bohamene. Le trésorier général, moi, gère les comptes du trésor public. Mais moi, je 100% de ressources, pétrole. Non, cent. Cent. non. No, Sara, 90%. Non, 100%. 10%, je gère 10%. Non, il est Sénégal, je 100%. Il est en 10% orienté vers les générations futures. Il 90% fonds de fluctuation. Nous, techno. Nous, je gère national, C'est clair. Il faut aussi. Mais non. Mais j'aime beaucoup. Pour 10% même ni 10% et Les petits États Sénégal, petit État sénégal gérer. Ils gérer. gérer parce que la le n'a de maîtrisé. le Je, je pense que Alors, M. Mbou, voilà, voilà, voilà, voilà, je vais avancer pour que aussi, aussi, M. Mbou après nous ne vous Après inscrire dans les comptes du trésor public, c'est différent d'inscrire dans le budget. C'est-à-dire 10% de budget et c'est un minimum. même si c'est inscrit dans, les, dans, dans, dans un compte ouvert par le trésor public. Parce que que c'est géré par le trésorier général, employé du ministre de, de, de l'économie et des finances, à son tour employé du président Macky Sall, qui l'a nommé par décret. Donc toujours à la portée de celui qui est euh, l'ordonnateur des dépenses, le président de la République. Donc il y a cette marge de manœuvre. Maudakme que nous, nous lève très attention. Les gars, ce que, ce que nous, nous pensons à la coalition citoyenne Le peuple, et avons oui. réfléchi à, à ça Et avons fait une proposition Parce que quand même, gouvernance pétrolière Et gazière, opportunité -là, Vous avez fait pour, une proposition pour, pour, à qui pour, pour, pour, pour, Non, on va le faire Dans, dans le débat public on va, on, va, on va faire un point de presse Et on va oui. dire notre point de vue oui. les, Même tout le règlement Daniel, s'il vous plaît oui. C'est important, parce qu'on parle du pétrole Ce qui, qui, qui serait souhaitable Adopter le modèle ghanéen. Au lieu de 3 tiers, comme nous avons en décembre 2016, Ghana a 30% en fonds de stabilisation, en soutien à la consommation, 60% à l'investissement et 10% au fonds euh, pour les générations, les générations à venir. Et zéro pour les budgets de fonctionnement. que parce que le levier est le bon. Il financer le développement il faut gagner. Dernière remarque. Parmi les, destinées, les destinations euh, euh, de l'argent des hydrocarbures, la dette. la dette. Parce que le uh, uh, groupe consultatif de Paris mm -hmm. en 2018-2019, uh, mm -hmm. fin 2018. Nous avons eu endettement de 7300 et quelques milliards de ressources naturelles les La dette est inscrite. Euh, euh, dans, dans, la, dans les destinations euh, de, de, de cette manne euh, pétro-gazienne. Alors, mmh. alors, alors euh, Abdo Aziz, euh, là, je suis déjà opposition, je suis opposition, je suis opposition, je suis opposition, opposition, nous avons opposition, l'opposition, nous avons je suis opposition, je l'opposition. opposition, je suis opposition, de suis opposition, je suis opposition, je suis opposition, je suis opposition, je suis opposition, je suis de je suis opposition, je suis opposition, je suis budget pour son génération futuri n'a rien amgaine confiance qu'on euh, est un billy taït technique le plus nous garantie pour que moutillard tion à gouverneur à maquillage le poudillard tion ne va pas attendre demain les remercier ou pas bon l'il y a un an est présent maquillage en tout cas depuis depuis mouillard de mtog est en tout cas à tout là dans la monte philosophie gouvernance en transparence ou la gouvernance vertueuse bouillaglac so. abandonner surtout depuis 2007 complètement physique c'est qu'on peut pas avoir alors donc confiance alors donc aussi aucune garantie de transparence alors, donc par rapport à la gestion alors, donc, des ressources naturelles l'on est donc le mais en 2012, il y a des ressources euh, naturelles, le pétrole et le gaz. Alors, c'est bon, c'est très bien que nous connions le Alors, donc, euh, euh, un texte, une loi, pour euh, déterminer quelle est la répartition de ces ressources-là. C'est extrêmement important. Bon, c'est vrai que nous mmh. avons aussi le thalat. Parce que nous avons aussi des documentaires, des elfes, des avoués, L'indon déclaré euh, à, à Congo que donc bonne bon, oui, garantie, madame, mais, mais oui, ouais. garantir non. la transparence le bon la le dans le le s'il vous plaît je sais que texte pratique. y offshore. de en Congo, déclaration de, de, de répartition. Pour nous faire des de production et de partage de ressources. C'est extrêmement important. Nous que nous nous. avons une possibilité de sécurité sur nos frontières. Bon, C'est extrêmement important. Nous sommes là pour nous. Nous de Nous de Nous nous sommes Nous sommes maintenant au fond, avec la forme, nous sommes parce que nous sommes associés. La Mais en associés nous nous covid amen. Nous sommes associés. Nous pouvons nous faire. Nous pouvons nous associer, nous nous devons nous pour asséder. Mais nous savons que nous nous Nous participer débat. Évidemment, nous nous En tout cas, nous suivre parce que le bureau Sénégal, ça nous intéresse. Donc, si on a Et pourtant, la réforme constitutionnelle une que 2016, a Il ouais, mais le oui, l l. les qui fait pétrole, mais ils ne fait pétrole. Les gens euh, a qui fait sont pas les gens qui Les gens ne sont pas les gens qui ont fait pétrole. Ils ne sont pas les Mmh. ça appartient au peuple. Moi, mmh. en droit constitutionnel solo les expressions. Bonne mmh. le peuple, système de démocratie directe. Mmh. A implication institutionnelle a une nation signifie. Nous mmh. système de représentation. le peuple, cest dire que nous avons un droit de mais loi Qui loue aiguille, tabac. Amour, beni, parandolwaniyongo ubi. Parce que même bonnet que man arrigu man. Mais au minimum, organisation, ils vont maintenir organisation, société civile, ils vont maintenir. Des gens, en question environnementale, question de ressources pétrolières. Mais les nouveaux associés, ils vont maintenir des enquêtes. Ils te donnent le loi. Mais les, alors la possibilité même d'initier des projets de loi. Mais les même la possibilité. Parce que vous nous voulez une démocratie aussi avancée. Mais les même la possibilité de saisir le juge. Considérant qu'on par exemple loi abîme, bonnet que loi abîme diaroyon. Amour, on est teni. Président Makesal Boubougeloua Timbirmi, ko du Jafé, Parce que le projet la c'est le Conseil des ministres le Conseil des ministres conseil Donc, il à la poste Il Donc, c'est pas parce que les principes déclarés D'ailleurs, il déclarer un principe de la Constitution Mais, moi, le il a que de Mmh. c'est bon, de déclarer que que ça appartient au peuple. Mais a disons nous, nous avons texte, la de confiance par rapport au processus de de tous ces textes-là. Malheureusement, lulu, y a ressources provenant de l'exploitation. Il exploitation. a pas de il a parfaitement raison. Ce n'est pas de l'orthodoxie financière en finance publique. Principe de l'universalité budgétaire. Mon en vérité, Non seulement il y a une contraction, c'est-à-dire que budget, Madame, poulniam. Je loi de finalisation. loi de de l'universalité de Madame, il y a droit de capter les ressources ou dépenser ressources pour que l'Assemblée nationale autorisée. Même si vous avez compte spécial de trésor, même vous avez nationale Vous national Non. Vous avez Non. national Non. Vous Non. Vous avez Non. Non. Non. Vous Vous probité par rapport à la destination de ces ressources là manam bu nit ñi japp né ñom dañ ci parce que buñ né dañ koy inscrire au budget budget moom ñaari parti la fonctionnement investissement mo ngi nane dañ ci bëgg fay bor dette dette ñun li nga xane mo gëna yënu manataay té nga xamanténi non seulement askan bi dañ ci giss génération future dañ ci giss sen une part extrêmement importante dans l'investissement, dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Investissement dans l'industrie, investissement dans l'éducation, investissement dans les, dans la santé, investissement dans les infrastructures. Au le Sénégal, le bouquet, ressources conséquentes, il faut que tu aies un réumi, au moins, il faut que tu ambition, mon ami, il a fait son premier contrat en 2012. Je suis 2017. du pétrole. Je de du pétrole. Je suis de du pétrole. Je suis de du Je suis en train de Je suis je manam munu parce que un parce rencontre projet de loi que parce que on a gilets un projet de loi, parce que du qu nous pour seulement alors donc pour en tout cas nous les ressources ni les une autre trahison il faut commencer parce que monotok un petit frère journaliste je suis administrateur d'une société pétrolière Il faut la mais mais non, def nañ enquête non, ba ba président sénégalais président de la république président de la République. président de la république de administrer société pétrotime. Donc, cette question-là, l'air, vous voir ce Les Sénégalais mobilisés. sont mobilisés. mobilisés. Ils sont mobilisés. Ils sont mobilisés. Ils sont sont sont Ils sont Ils sont Ils sont sont ah, de alors, de <remercie> alors, vous alors, alors, M. Mbou, euh, euh, président de la République je assurance conseil présidentiel a de je dire, fait projet de loi mais si déggé monsieur Mbodj également monsieur Sen da répartition euh, le est-ce oui. que, dit, que est le Sénégal Sénégal qui qui a le pétrole, Loi, a qui a moi, j'ai propose dans l'article 25 que les ressources naturelles ne mi peuple les peuples. Pas les États. Les ressources naturelles, les ors, les pétroles, les gaz, les gènes, les gènes, les gènes, les gènes, les gènes. Je m'en ai proposé. Je ne sais Depuis 2016, nous avons dit qu'il y a loi qui nous a proposée. Je sais nous avons fait. Nous avons il des ministres, il y nationale avec notre majorité vote. députés, force vive de la nation. Nous vous pas l'opposition, nous y a les New mais il y mais l'opposition y a d'invitation, Monsieur Mbou, Monsieur est-ce que opposition, mais a d'invitation. Ah oui, Vous savez, bien, Aziz. centre conférence international Abdudio. Il y a des gens qui ont les lois. Il y a mais euh, la loi qui a été le pétrole, elle a été gérée. En 2016, l'Institut <coughs> euh, national pétrogaz gaz a créé. Mm. Mais pour exploiter en 2023, il former des ingénieurs. Nous avons maintenant, le Sénégal, nous déjà fait Parce que nous génération première génération, une promotion, qui a un pétrole. Nous impliquons les gens. Nous un mécanisme pour nous. fait Nous Nous avons fait Nous avons Nous avons fait mais un mécanisme pour les forces de la nation du point de vue faut... compétence du point de vue institution d'un beaucoup institution publique comme institution politique institution politique ainsi avec les partis politiques de l'opposition comme euh, ceux du pouvoir avec les forces d'autres forces comme euh, chef religieux mais comme euh, je vois les maïs ouate à chaque fois que je actuellement impact pétrole artisans sénégal le tourisme d'affaires bientôt l'hébergement les d'hébergement au Tally, il y a un exploitation de pétrolières. Lui, lui, il y a activité qui génère. Quand, quand il y a une activité, diaspora faut justifier. sénégal nous c'est négatif, il y a une activité. Il y a peu de lignes et il y a des gens qui se débrouiller. Parce que 90% oui, on reprend exactement. De l'exemple de Ghana, non, 90%, 10%, exactement, 50, 60%, 30% 60%. Euh, de caldor. 60 plus 30 égale 90 90 ben 100 100 lui ressources mais ressources population activité pétrole je refuse à l'accord. A qui il n'y a puis tard c'est sans lui. N'allez pas sans lui de préparer au exploitation Collectivité territoriale, commune, département. Il après. Des collectivités territoriales intelligentes, nous Surtout, Si n'y il a des Il Beaucoup d'exploitation ressources pétrole répartition. À répartition des ressources. Et à monoco déterminé au niveau central, mais d'un bel répartition pour nous évoluer, non les biens et services, qui professeur grand avec son expérience de très bien mais mais d'abord euh, on a mis on a mis aucune be loi sur voilà. la table. Nous, on a des amis qui étaient là-bas, comme Biraïm Seck. Il n'y a pas de loi qui a encore été discutée. Il n'y a pas de clé de répartition qui a encore été définie. L'Égye... La euh, loi donc, répartition, les... bien Non, ça, ça, ça on, a mis, on a mis minimum, maximum. Une loi, elle est précise. Une donc, loi, elle n'est pas... Maximum, Mais... 90, 10. Non, moi, je parle de... Donc, minimum, maximum. Je parle de projet de loi. Mais l'OL, ce n'est pas un projet de loi. Mais nous qui le 29 après le 29, le 30, 30, le 30 décembre, Burkina, le débat bi après le 29. Non non, ce sera tout dé, tard, réellement Parce que Fidèle, tu sais tout. Ce sera total parce est que, que monsieur nous avons fait les négociations comme moi, monsieur. Quand la loi, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, il une proposition là, il a une Mais une loi, c'est une législation, c'est un projet, bon, quand nous venons qu'on soumettre à discussion, c'est pas le cas. On n'a pas soumis un projet de loi à l'opposition à la société civile pour nous voir qui c'est un halak. Nous avons fixé un minimum et un maximum. Nous avons pu un détail, attaques contre le trésor public. Ce n'est pas une loi. Léguy, à propos de l'Inén-Warriénia, que les ressources naturelles appartiennent au peuple, disposition article 25 constitution, voilà qu'on mettre en adéquation avec les codes miniers et pétroliers. Parce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que le code pétrolier stipule, dispose plutôt que... Les, les, les contractants acquièrent la propriété de l'hydrocarbure extrait en telle de pluie. Madame, nous sommes les contractants. Nous acquérir la propriété de l'hydrocarbure extrait en telle de pluie. Ça, c'est le code pétrolier. Donc, ce n'est pas conforme au code euh, euh, euh, à la Constitution. À, à la constitution. Mm -hmm. les 700 milliards, euh, est-ce que ça peut changer Oui. Bien ça sûr. Mm -hmm. C'est un plus. Même, même, même 10 milliards de plus dans un budget, me ne pas. Mais quand j'ai entendu 700 milliards, j'ai tiqué Parce que tu, tu, tu projets Cosmos BP, il y a 80 milliards, milliards de dollars à partager entre le Sénégal et la Mauritanie. Ça fait 40 pour le Sénégal, 40 pour la Mauritanie pour 20 ans. Donc 40 milliards sur 20 ans. Quand tu divises 40 par 20, ça te donne 2 milliards l'année, rien que sur Saint-Louis. 2 milliards, c'est plus de 1000 milliards. Et on nous parle de ressources globales, pétrole, bloc de caillard, sangomar, du tout ça, 700 milliards. Donc, trop Mais la douane, euh, euh, je parle sous le, sous, le, sous, le, sous le contrôle de la douane. Molde. Il y a 400 milliards de recettes. 400 milliards de recettes. qu'est-ce c'est Molde autant, 400 milliards de recettes douanières. Donc, si nous avons le temps ou non, je crois qu'on doit en attendre un peu plus. C'est-à-dire, il faut que, euh, euh, euh, M. Mbou, que les gens viennent, la direction de l'énergie, nous sommes la les ingénieurs, nous sommes les gens il faut que nous soyons dans le débat public. Nous avons la bonne information, Nous confrontons les informations. Nous échanger, nous savons nous réellement. Parce que moi, j'aurais aimé être en face de quelqu'un qui pourrait me dire que non, Saint-Louis nous a par exemple. Rien qu'en royalties royalties, nous avons nous a royalties évalué à 6 000 milliards sur 40 ans, beaucoup évalué en année, c'est 150 milliards l'année. Si vous tu es dans la joint venture, tu es dans l'actionnariat, plus que ça. Si Vous faites que les de on madame royalties, de 150 milliards par an. Et ne sais plus que ça. De toute façon, ça c'est à déterminer, c'est un autre débat. Mais quand il en a un apport au budget, il ne si nous 60% à l'investissement euh, de nous tirer vers le développement. Si il 30% de cette somme, ou même 40% en fonds de stabilisation pour soutenir la consommation, les gens vont souffler. Au moins, les retombées sur l'économie dues à une nouvelle politique énergétique. Euh, euh, énergie fossile euh, alléger la facture euh, énergétique euh, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on passera au gaz, avec notre gaz abondant, l'électricité, les entreprises compétitives, les commodités, et on se lancera vraiment dans le développement. Donc, ça veut dire que avantage qu'est-ce que l'on ci mais il faut qu'on discute de ces problèmes et donc donc donc de l'orientation qui xel waru si parce que si par exemple et la loi sur le contenu local Très bien, parlons-en la loi sur le contenu local. C'est sûr que nous D'accord. parce que c'est des sujets intéressants à débattre. Mais je vais rejoindre, je vais rebondir sur le par de formation. Vous avez vu comment c'est intéressant la loi sur le contenu local. On en parlera. Mmh. Autour de l'exploitation du pétrole. On en pour Permettre au Sénégal d'en bénéficier. Mmh. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Il faut saluer ça, à mon grand. Je salue cela. Ah, ah, Mais on en parlera. Les, euh, on a évoqué euh, brièvement euh, euh, la nécessité d'adapter les curriculaires de formation à nos besoins de développement. Donc, comme nous sommes en phase de gouvernance pétro gazière mm -hmm. donc, euh, quelque chose comme l'Institut de pétrole et du gaz est à, est à saluer. Absolument. Mais nous euh, n'allons euh, euh, un peu plus, parce que ce n'est même pas une faculté, monsieur le professeur. Hein. Nous, moi, je rêve d'un Sénégal où on a au moins une, une seule université technologique. Mm -hmm. Parce que quand même, le euh, développement, c'est euh, de façon, euh, science, science et technologie. Air Bob Donc, euh, euh, pour la petite histoire de cette école, il y a une fois du monsieur le conseiller, Amon, en 2016, pour la clé de répartition. Le président de la discours, Discours, une partie en français, il a dit, je m'adresse maintenant aux bailleurs pour leur demander de nous soutenir pour la création d'un institut de pétrole et du gaz à Djamnyadjou. Mmh. Et dans le contrat de Total Ultra Deep Offshore, euh, dans l'article 19 alinéa 5, il est clairement inscrit 10 millions de dollars versés euh, pour la construction de cette <rire> université de, de, de pétrole et de, le de le gaz. Donc c'est l'heure où, les Nyan, moi j'ai la bande vidéo, de créer un national de je promets je promet je à tous les téléspectateurs de diviser la vidéo. Moi, je veux dire que je suis au Sénégal. Au Sénégal, Paul, il faut. C'est-à-dire que... Mais c'est euh, le sens euh, du euh, débat. Euh, Monsieur Mboup, c'est le sens du débat pour que quelqu'un continue à avoir ce temps de parole. mais soit même ce temps de parole, apportez la contradiction, ou bien même... Les précisions, on va les raconter. Déjà, vous voulez dire que vous avez décidé de créer l'Institut national de pétrole et de gaz. pour il y a une commission nationale. Car il y a beaucoup de exploitation pétrole. C'est le président. faut que les droits. Voilà, l'église, je nous, promets nous à nous toute l'opinion mmh. qu'au sortir de cette émission, vidéo que mmh. vous avez diffusée sur ma page Facebook, mmh. à disposition, il fallait que vous ayez Institut du pétrole et du gaz. Comme ça, vous l'aurez, les Sénégalais, mmh. parce que man, euh, je ne raconte pas d'histoire. Alors, euh, euh, c'est documenté, c'est de... outillé. Donc, euh, ah, l'université. une non, cest mais, mais, on ne peut, pas, apprit, on peut pas, pas débattre comme ça aussi. Marqué. Non, sans que bataille mais après, il faut nous déglonter. Oui, ouais. Il faut nous ah. en fait, Il faut nous Il faut nous Mais Il faut de toute façon, Sénégalais Parce que je vais diffuser ça. vous dire. Si vous vous vous Président, exemple, vais vidéo. Je à vous Lee, une vidéo. Je vais vous une vidéo. Je vais vous intéressant, une vidéo. Je vais vous montrer institut national pétrogaz, vais vous cadres sénégalais, vidéo. Je vais pétrole. Parce que quand même, euh, euh, collectivité, euh, nous avons de beaucoup de ressources. Parce que les ressources, les ressources, le ils territoire, nous sommes. Mmh. Et dans leur gouvernance, nous avons une notion d'équité territoriale. Mmh. Donc c'est bien que les territoires profitent euh, des, des ressources qui émanent de leur, de leur terroir. Et dans ce cas, nous pousser la réflexion un peu plus loin. Parce que c'est vrai qu'il y a des fonds qui permettent à tout le monde d'avoir quelque chose. Mais on doit aller vers plus, c'est-à-dire collectivité, qui dans la joint venture, nek dans l'actionnariat, parce que ressources, nous sommes les C'est clair. Alors, M. y a qui même si nous avons mais nous avons que nous avons kujek Est-ce que à pouvoir, a été qui les ressources pétrolières. qui la malédiction du pétrole. Alors, malédiction du pétrole, c'est un défi, mais aussi, nous avons fait mais aussi nous nous avons fait nest nous pas? nous avons une doctrine, nous fait fait il y a une coalition qui est un dans naturellement une mais vous associé dans une autre associé par exemple discours mon vous êtes le monastère, le président pas participé au débat public, conférence de presse. alors donc voilà, tu t'opposes à la Parfois, l'opposition à il ne s'agit a... podría... un... un... un... pas de ça. ça il de de je ne suis pas là, je suis ne pas de ça. ne ne suis pas là, je ne ne pas ne pas Président, ne pas Sénégal. Les qui des les qui des cabinet, les gens qui ont un Sénégalais, Sénégal. Évidemment, ressources naturelles, nous Ça nous préoccupe, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes Nous sommes là. Nous sommes Nous sommes Nous sommes il a absolument annoncé qu'il y des ressources. milliards par an. 700 milliards par an, sur le budget. faire mm. les... que vous avez que que mais puisque vous, vous expérience au pétrole, amou expérience au pétrole. Mais vous avez -pétrole, -er -er circuit, secteur privé. Si une expérience 5 ans, vous Mais de à là, de débats à en le pétrole. Nous avons oublié le pétrole. pétrole. Vous pétrole. pétrole. pétrole. pétrole. vous ce que est le plus c'est que précipitation par rapport à la distribution. distribution parce que au lieu d'attribution, il y des, des licences. Nous avons à des sociétés, société des compagnies du Sénégal pour Donc, est-ce que nous sommes pour nous Est-ce que nous sommes secteur privé Nous sommes pour nous Parce que le plus important, local, le plus important, c'est que nous place secteur privé, n'a c'est un secteur privé, est-ce que, la, mmh. jouer, a mmh. pour, est que mmh. y a Pour jouer, sa partition. Pour un petit Walam, est-ce que préparer a un peu de préparation Les Japonais sont préparés pour nous. Ce que parce que le gouvernement, il y a un peu de départ, il mmh. y a part, c est, c est un secteur privé. Ce que je veux dire, nous, malheureusement, nous avons regret par rapport justement à l'exploitation des ressources. C'est mmh. extrêmement important. C'est je veux déjà que je les territoires que déjà veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux que souvent veux dire que les ressources dire que mais un environnement immédiat, il faut que vous que par rapport à l'or, pouvez mais il faut que vous puissiez des que vous êtes un de que nous sommes bop Parce monsieur... que parce que je veux que que J'aime bien le Nouaki territoire, les collectivités territoriales, nous devons participer à la gestion ou l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. En 2014, le président Maxal de Fenyon dit acte 3 dans la décentralisation, communalisation universelle, communauté rurale, nous devons faire une commune. Nous Nous devons faire 10 000 je vous 2014, vous avez fait commune. Vous avez une commune. Vous fait commune. Vous avez fait une une implication Vous avez fait une commune. Vous avez Vous une Vous Vous de Vous Vous Vous Vous créer les conditions, main-d'oeuvre, nous pouvons les employer, qualifié d'ailleurs, avec les formations. J'en suis convaincu, vous savez, nos universités sont les meilleures au monde. Les universités de Bahamas ont de sentir une branche nouvelle, nouvelle pour créer le secteur économique ou l'évolution mondiale en termes de besoins de formation. Nous créons le centre de l'ingénierie de développement territorial. Récemment, nous avons créé une université à l'Université de Bambe. J'en suis convaincu que les universités se préparent à créer des départements orientés. Euh, nous orientons, renforcer renforçons l'orientation du pétrole et gaz, le management du pétrole, nous gérons, nous renforcer l'institut national de pétrole et gaz. J'en suis convaincu que les écoles de formation professionnelle, nous ont fait un de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un qui est euh, l'école de formation professionnelle, qui est formation en charge, école de formation professionnelle du secteur privé, nous sommes préparés parce que nous sommes adaptés au changement au Sénégal. Secteur privé, nous avons un secteur privé respectueux au niveau de la sous-région, n'est-ce pas? Et un secteur privé fort du point de vue créatif entre ressources humaines de qualité. Nous avons un secteur privé, euh, qui est exploitation Ressources pétrolières, transport. nous l'hébergement, tu qui préparer ou créer compétences nouvelles, mais aussi d'aimer d'y D'autant, vous êtes loi, Vous êtes là. afrique loi, Vous êtes là. Mais le projet de loi, de loi, de loi, projet de loi, le projet de loi, le projet le projet de le projet de loi, projet de loi, de loi, le projet le projet de loi, le de loi, le projet de de projet de loi, loi, le projet le projet de loi, projet de loi, loi, luxe. non vous Je prie. Il y a des acteurs qui ont des acteurs <cute> des des c'est la Parce que nous Donc, Nous si ko bayé ñeneen ñu ko ñun nañ ñew ko pétrole ni code pétrolier dernier monnaie au une 2035 pour nous parce que nous sénégal pétrole peut-être rêve sénégalais pour nous 2023 pour le secteur privé national aussi préciser parce que il y a M dit Monsieur m euh, sur euh, euh, le fonds de péréquation minier. C'est une bonne initiative mais il y a une injustice dans la clé de répartition parce que c'est réparti au prorata de la population de chaque localité de chaque région mm. beau, région de Dakar peuple, région de Kédougou conséquence, Dakar tire beaucoup plus du fonds de péréquation minier que Kédougou qui recèle de toutes ses richesses. Donc parenthèse pour donner une piste de réflexion nous avons une équité territoriale. Parce que ce n'est pas parce que Dakar est plus populaire, nous avons sur le plan environnemental, sanitaire, sur le plan de leur terre et tout ça. Donc, claire répartition de la population, ce n'est pas cohérent. le contenu local, c'est une disposition pour permettre aux Sénégalais de bénéficier des retombées du pétrole. Parce que le pétrole, il faut le faire. La femme a contrat de service, a contrat d'ingénierie, il y a beaucoup de services euh, des de, de, de booster boosté act l'activité économique. Mm -hmm. Donc, c'est bien que le cadre réglementaire un euh, cadre euh, réglementaire euh, pour l'entreprise privée sénégalaise, privée en train de se Mais, il attirer l'attention Sénégalais. C'est bien fait. Parce que, euh, khamne, quand on va à une course, il y a un de siffler. C'est un petit contenu local. Parce que le euh, président Macky Sall il a prêté serment le 3 avril. Mais le mm -hmm. 19 juin, nous avons signé les décrets de Pétrole ce, ce qu'on a de plus important comme ressource gazière, Nous Saint-Louis à Kayar. Le 19 juin. Deux jours après, le 21 juin, al Sall a Sahel Aviation. 19 juin, deux mois après que le frère Mneke est présent, Sahel Aviation a comme partenaire Aéromaritime. Aéro, aéro, aéro aéro non, non Sahel sa sa sa sa sa sa sa sa Aviation, a impliqué impliquer le contenu local. On parle de contenu local. Sahel Aviation, société de la Paris. mais c'est une société d'avitaillement et de transport aéroporté. Parce que partenaire ben américain, le but Aéromaritime. Aéromaritime. Non, non, mais Je pas. Non, non, mais mais Je ne continue pas. Non, non, mais mais Je ne continue pas. Non, non, mais mais Je mais Partenaire, société américaine Aéro Maritime Incorporation, Inc. ABG. Conseil... Ça, c'est pas... Continuez débat. Continuez Vous voulez que vous avez remarqué vous avez remarqué que vous avez remarqué que vous avez remarqué que vous avez remarqué vous plaît. Non, vous plaît remarqué que vous que Sahel Aviation a été vous deux jours que après l'octroi des licences à Aliusal et Franck Timis. C'est une société qui fait du transport euh, héliporté de l'avitaillement, c'est-à-dire plateforme Il y trois équipes de 8 heures de temps, 3 fois 8, les gens donc ils tout le temps en rotation. Ils sortent apport en matériel. Des fois, pour Sangomar, par exemple, il faut, il, faut, il faut des navires. Donc il y a une société aéromaritime qui a été créée deux mois après l'accession du président Macky Sall. Ouais, bon, dans, dans le le contenu local. Mm -hmm. mais ils ont c est, c est, ils ont déjà du travail. local dès le départ pour capter ça a l'aviation, 26%, 25%. y a des preuves. Il y a des preuves. Je vais utiliser mon temps de parole. Je parole. Je vais dire que je vais vous balancer. Je vais vous dire que je je en direct. Je vais vous dire bureau d'appui à la création d'emplois. Je vais déclarer toutes les sociétés. L'entreprise Sahel Création a été déclarée le 21. Patrick Correa 25%, Alisal 26%, Maritime Incorporation 49%. Patrick Correa, nous avons Alisal, nous avons beaucoup plus. Nous avons 51% contrôlées sociétés. Les légumes pourront venir pour revenir parce que tu contenu local tu contenu local ça tu notaire mo def lolu ni nga genn mo nga publie wa wa ak notaire la notaire ak notaire wallah ak notaire man la ma serré wat sax ci plateau mais dam koy genné lég quand je passerai la parole c'est comme si vous doutez de ce que je dis avant je venais avec mon cartable avec mes documents pour monter yi la don bañ mais maintenant je fais que parler et donner des indications et des références mais je vais compléter je vais me reprendre Le contenu local bi aspect yi ma ci yi ma ci déplorer c'est le scandale de la SAR c'est pour ta... mais il n'y a pas de linkage section ouais, c'est le scandale il y, de y a une guerre à la SAR tu mm. sais pourquoi parce que dans le bloc de Sangomar il y a des enjeux parce que là, nous avons une sea line pipeline il y Sangomar, SAR acheminé 5 millions de tonnes par an de brut. Supplémentaire. Alors que ça oui, a une capacité de traitement, 2 millions 200 tonnes. Les Guinhomes, ils ont capté l'eau pour traitement. C'est pour ça qu'ils veulent recapitaliser. C'est pour ça qu'il y a une guerre. Parce que Woodside, bien que dans le bloc de Sangoma, il faut, faut, faut, faut porter certaines parts. Parce que Woodside, nous euh, nous sommes capital. C'est une énergie mondiale, 35 fait que le phare l'État du Sénégal. Donc l'État du Sénégal est prioritaire pour le droit de préemption. Je renoncé. je vous renoncez, il un milliard. Le phare un qui phare phare Donc les qui flu un déjà. Nous avons déjà contenu local déjà. Parce que nous avons des informations. Nous avons le réseau gazier du Sénégal. C'est-à-dire, dès que nous avons un gaz, nous avons un gaz. C'est le gaz du Sénégal. Gaz. gaz. Parce qu'il y a un gaz qui est côté Saint-Gomar, il côté Kayar, un gaz qui est côté saint il y a un réseau. Mm -hmm. Il faut qu'on respecte Jean, le débat aussi. Jean, Jean, non, pas, pas, non, non, non, non. Je je je vous ne pas, dirigez pas, pas le débat, c'est moi qui dirige je le débat. Je je wow. non, non, non, non, je vous respecte bien. Moi, J'en ai la cartographie et même les images satellites. Donc, l'or, déjà, c'est des gens qui ont des marchés déjà. Quelqu'un comme Elton, c'est Sénégal Sénégalais, je soutiens. Mais par ce niveau d'information, ils ont investi 70 milliards au port pour un terminal méthanier, pour un, un, un, un, un, un centre de gazifaction et de, et, et, et, et de liquéfaction de gaz, de stockage plutôt et de gazifaction. Les qui est Il se passe les marchés et après, on nous parle de contenu local. Je vais procéder la la, la déplorer tout le monde doit être au même niveau d'information Farouq Abdul Allah mm -hmm. wa invitez les gens de la direction de l'énergie du Cospetrogaz jotnañu mm guen -hmm. débat public parce que on y est on est dans non, la on, gouvernance pétrolière faut faire un effort hein, pour amener parce, sur les non, plateaux non il faut qu'ils viennent ah, par du, du parce qu'ils nous doivent ça parce que mm -hmm. ils doivent être dans le mm -hmm. débat public parce que nous les contrats de service, les FID sont signés, Final Investment Edition, signé. Les contrats de service sont signés. Les contrats d'ingénierie sont signés. Alors, qu'est-ce qu'il y a à se partager Peut-être à transport, à sous-traitance, à yoi alors que, si on est sur la table, beaucoup de gens en auraient profité, mais ils ont l'information. Alors, je vous que la répartition des recettes pétrolières, mais je vous disais que un scandale. Je vous société africaine de raffinage. Nous marché gré à gré pour 200 milliards de francs CFA. Nous avons une plainte. Nous avons une Nous avons une capitalisation. Alors, vous Uh, Contenu local. Mm -hmm. bon, parce que l'Union a fait faiblesses. Limite, nous avons les sociétés privées nationales. Nous a les barrières linguistiques. Les barrières linguistiques, nous des informations. L'essentiel de ces compagnies-là mm. est des ont des cest vrai que beaucoup de pour la loi, alors que déjà, le local local est là. Le depuis parce que depuis. Parce que je vais compagnie dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je que je vais gagné que je vais vous gagné, que je que je que je vais que je vais vous dire que que je vous a aussi, a L'OLU a maintenu une limite parce que nous sommes dans un cadre communautaire. il mmh. avec euh, la clause de la nation la plus favorisée. Le, la limite, là, par rapport à une application effective du mmh. maintenant, par ben, maintenant, par rapport à la, la SAR, il faut remonter toute l'histoire pour un peu l'histoire de la SAR. Taini, euh, Sénégal, l'état du Sénégal, une à 46%. Mm -hmm. Normalement, la récapitalisation, l'état du Sénégal, il faut que nous soyons Si vous majoritaire, entreprise l'entreprise est de nature, parce que ça, c'est société, une entreprise publique. Premièrement, lo, il faut qu'on y ait mm -hmm. un entreprise publique, société privée. Là. Parce que le Sénégal, madame, le euh, nom la loi 90, définir les entreprises du secteur par la public l'entreprise, c'est un capital public donc la majorité c'est une entreprise publique donc c'est une société privée comme Sonatel alors nous avons maintenu donc mais ça, il n'y a société privée c'est l'État du Sénégal parce que l'État du Sénégal est toujours là donc du est pompé, l'autre État du Sénégal a osé justement franchir le cap pour transformer à une société, à une entreprise publique mmh. surtout avec l'histoire de la récapitalisation nous avons une première réunion en vérité, l'État du Sénégal devrait nous positionner en 51% du capital. Du coup, l'entreprise de Sardaise, de nature, sans statut juridique, ne serait une entreprise publique. L'État du Sénégal, règles des échanges dans Alors, même si vous dans des sociétés, de capitaux, les règles de l'OADA, continuent seulement à corriger. Euh, euh, Il une étude en 2013. Pour, pour, pour, Il y a une étude de 2013. Les, les, les Il nous nous mm. ben y a une étude de 2013. Il y a une étude de 2013. y a une étude de 2013. Il y une de Il y a une étude de 2013. Il y a une une Hmm. Vous avez 17% Parce que nous la local remplacé. local 2017. nous avons 2017. donc Mais ce que je veux parce que si a a actionnaires marché au à tour Non, nous avons gagné marché Ça veut dire que même si nous, avons gagné, nous Parce que même par rapport à ça, il faudra que nous avons, nous faire. Mm -hmm. En tout cas, c'est une société nationale mm -hmm. Alors, il y appel d'offres ouvert. Gouvernement mmh. de la démocratie respecter les règles de la concurrence respecter les règles justement des de marchés publics mmh. ou bien mmh. pour y sociétés, une société nous participer pour même pour, pour, pour, pour, pour proposer mmh. en tout cas du feu comme c'est pour le engagement mais nous sommes actionnaires, actionnaires nous on nous le marché à tour mmh. de rôle les nous sommes ne devra pas gérer agir nous ne devons pas violer Règle gagner Parce que l'on a des informations. J'ai bien lu le communiqué de la SAR sur la question. Donc, l'on a des des informations. information, des des informations. L'on a des des des du problème de la récapitalisation, quand évidemment a une société un problème, c'est ce qu'on dit, c'est que nous avons une année de métal. Mais la société, normalement, elle produire, Parce que normalement, depuis 2019, elle est prolongé Puisque elle produit, produire. de des ressources. C'est les mou les mouvements parce que sénégalais mon mouvement killian et sénégalais obligatoirement char aardakoye jong pétrole brut beny jong non non oblige parce que beni décret 2011 le bon gel d'un nek bouffer et bouffer et sénégalais bouffer bouffer ça aardakoye jong le le traitement là ça d'un état du sénégal parce que cette relation là d'arrêter de bouffer ressources d'avoir à jouer sénégalais bouge sénégalais il y aura les bords d'avoir à jouer par la force nous ça mm -hmm. pose problème dans les relations entre une société privée et justement, un client. Mm -hmm. Loulou, loulou de Faye, son petit de kobi alors, donc, les caisses de l'État, mm -hmm. d'où M. M. la nécessité de réformer mm -hmm. en vérité. C'est cl clair, de M. Mbop Il faut nous balle parce que oh. oh. de scandale. Il de de de mais, mais monsieur, est-ce que vous avez des pour la capitalisation, vous savez, peut-être une pour maintenir Londres, plainte société africaine de raffinage à Est-ce que vous Société de raffinage, société africaine vous avez fait Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous ça. ça. ça. Vous fait dans le SAR, société africaine de raffinage, le pétrole brut, nous exploité c'est exploitons, nous exploitons, nous exploitons, nous exploitons, nous ça. nous exploitons, nous exploitons, nous exploitons, nous exploitons, nous exploitons, nous exploitons, nous gaz nous exploitons, nous exploitons, nous Sénégal, nous exploitons, nous exploitons, nous exploitons, nous nous la société, si le président Max Lourne, il y a des dollars, des copains, du pétrole, il y a des victimes. Le Sénégal est exploité. Sénégal, pays de de quoi, Sénégal nous dirions, est différent. Sénégal. Mais est-ce que la société va... Je vous dis que la société va... Je vous dis que la société va... Pas pour que la société va... Je vous dis que Nous avons va... Je vous vous dis la vous dis la société comme comme Réoumi, pour Réoumi, pour Réoumi, pour voir Réoumi, c'est ce que nous avons fait. Le président a dit récemment, nous avons 46% 49% d'actions de l'État. Effectivement, il faut que nous le dit. Effectivement, le pétrole qui va produire dans le sangomar, c'est ce exploiter pour Réoumi, pour que tout le monde Parce que le pétrole transport, le produit de va être dans salon, il y a de l'essence des toldes, moi, de vie, pétrole, les guerres, de j'ai de en 1993 en 1996. Vous avez fait ça en ça 1996. Vous avez fait en 1996. société nationale. Alors, en 1996. nous Vous avez donc le président de, de, le de uh -huh. la loi de répartition des ressources ont joggé pétrole gaz répartition cest beaucoup ko jissék non fiscales comme comme fini pour le le ménage l'air de Diversion Diversion de moi marché gré à gré qui nous guener financière ou la passation de Marseille. Donc, non, fois. non, c'est entre les <haz words> <Mandat, Premandes> <MUSIC>, Manam, madame. On gens qui ont des de preuve. Man lead de <aur Unh> Mm -hmm. do c'est clair monsieur c'est mon alors c'est clair mais vous euh, euh, euh, euh, euh, tek euh, euh, euh, euh, euh, sur la euh, c'est euh, intéressant Moi, euh, je l'ai applaudi tout de suite bi mou nane sénégalais yi ñoo wala raffiner pétrole au lieu et ça c'est un point important pour nous. est-ce que tu as na jur taw bu de capitalisation parce que les sociétés yu mak yo xamantane situation bien quand même ñu rek def recapitalisation te gis nañu né dañu médiatique je voulais commencer avec D'accord. Non, non, non, monsieur Non, non, non. Nous nous Je bien. Je voulais. Je voulais. Je voulais. Président Maxal, Je voulais. Je voulais. Je voulais. Je voulais. Je voulais. Je Je Légui. Aviation. D'accord Oui. Voilà, beaucoup de gens ont été réduits pour nous dire ce qu'ils ont Est-ce que la recapitalisation est-elle Est-ce que ça est-elle Nous avons besoin de développement sans que ça soit. Pourquoi clôturer le débat Nous avons 5 millions de tonnes supplémentaires pour nous traiter. Donc, le président, mon vision, c'est de -ce renforcer que... capacité SAR. Alors que la SAR se trouve en agglomération. Amoul emprise sécuritaire de 500 mètres pour une raffinerie. Comment on peut surcharger 5 millions de tonnes supplémentaires à la SAR parce que ça va monter à, à, à 6 millions de tonnes. 4 millions de tonnes, c'est la consommation nationale, s'il vous plaît. 4 millions de tonnes, c'est la consommation nationale. 2 millions de tonnes, c'est pour le Mali. Pourquoi ne pas créer une raffinerie dans le département de Foundoun, d'où vient euh, euh, la ressource comme ça, on est un hub de distribution euh, euh, pour euh, euh, les Maliens. On a dit, au lieu de Dakar, il faut que nous soyons là. On a pu impacter la localité de Dakar. On a pu mettre en danger les populations de Dakar. Ce n'est pas de l'équité territoriale et ce n'est pas une vision. La vision aurait été de créer une seconde raffinerie dans le département de Founi-Nifatik, plus un, un centre de... de, de, de, de, de de, de, de, de, de pétrochimie pour, pour de faire un polypropylène c'est une matière première composite de beaucoup de produits manufacturés donc booster mm -hmm. le développement donc cette bataille là autour de la SAR pour surcharger que de 5 millions de tonnes supplémentaires de pétrole ça va conséquences sécuritaires et je crois que la direction de la protection civile est interpellée mm -hmm. euh, mais euh, qui qu euh, euh, le grand <rire> <rire> des localisations non, on est en train, pour votre information pour votre information un, une sea line est en train d'être construite de Sangomar à la SAR pour acheminer ce pétrole là c'est déjà acté c'est contre ça que, que, que, que, que j'alerte, parce que l'autre option nous on doit être plus ambitieux c'est à dire de créer une raffinerie aux normes plus grandes, parce que SAR c'est petit et puis c'est en agglomération amoul ben les possibilités d'extension ne serait-ce que sur le plan foncier Amoul et, et, et ça menace les populations. Alors que il y a des réserves foncières. Mm -hmm. on, on attend une manne. Mais nous investissons là le Sénégal est le seul capital. Il faut applaudir. Nous gérons euh, Algérie. Ils ont, ils ont donné l'exemple. Ils ont des raffineries en euh, nord. Créent les nous euh, euh, cent pétrochimiques <rire> <d 'y ira, coughs> de polypropylène, mm -hmm. euh, un matériau composite très très très important. Mm -hmm. euh, là, moi, moi, moi, moi, moi, moi, solution mais mm -hmm. mais, mais quand, quand tu vois ça. Ils parce ont que parce qu'il y a un cartel autour de, de, de, de cette manne pétrolière là et, et, et qui part de la présidence. nous ont c'est les pétroliers. nous ont au conseil d'administration de, de la SAR. Ils ont que dans les banques partenaires, il y Mais c'est un même groupe. Nous, nous, nous. Mais Samuel SAR, euh, Aaron Adja, Baba Djou, le président Macky Sall s'est entouré d'un cartel de milliardaires milliardaire milliardaire milliardaire il est conseiller bien avant bien avant c'est pas n'importe quel samuel sar c'est l'ancien ministre de l'énergie et l'ancien directeur de la Sénélec qui fait travailler 35 ingénieurs de la Sénélec pour sa centrale qui va vendre du courant à la Sénélec, tout ministre de l'énergie qu'il a été. Aronadja, euh, euh, conseiller à la présidence. Djan Ndjaï, conseil, ils ont des banques. Dja Njai c'est la CBAO. Euh, euh, Coris, Ndjaï. Euh, Goutard, Ndjaï. Hein? C'est le groupe Mimran. Djan Njai c'est le groupe Mimran. C'est Mimran au cœur de la présidence. Cartel Bobu moi c'est capté. Et puis Mimran est aussi dans, dans les mille maintenant. Moi, 20% de ce dans le phosphate à Bambay et pas Mais, mais, mais aujourd'hui, a on... un petit intérêt. a un intérêt polémique. a un intérêt. un petit intérêt. Il y a un petit intérêt. un un document Il y a du pétrole aussi pétrole est acheminé parce que nous sommes comme ça, mais nous sommes nous sommes comme le nous nous sommes comme ça, nous pétrole, nous devons faire ça, nous Mais nous sommes comme ça, nous sommes comme nous nous de il de Depuis, il combien Il bah, a des actions. Il des actions. Il des actions. Il Les des actions. Il des actions. Il Les Sénégalais qui doivent s'impliquer. c'est pas les conseillers à la présidence. D'ancien ministre de l'énergie, d'ancien directeur de la Sénélec. Mais nous avons chance, le secteur privé national. Le secteur privé national, ce pas ces gens-là. Monsieur Mbou. Acte notarié ou ça, pas de de Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave seulement que nous déglantons pour C'est pas grave. seulement que pour yeah, au moins sénégalais. C'est ait grave. C'est pas C'est pas nous avons autour de trois personnes, de diversion Les personnes, les mané personnes, mané personnes. personnes, Sénégal personnes. Les personnes, les personnes. Sénégal. personnes. Les personnes. Les personnes. Sénégal personnes. sont personnes. personnes. Karine, ce a un scandale qui nous a dit qu'il un scandale. Il y a un scandale qui nous trésor plus de 5 milliards de francs CFA. Il y a un dit crédit mutuel au Sénégal également fait tout le scandale. Lona's, scandale à répétition des En tout cas, nous sommes au Canada. Quand on a été à du Sénégal, pétrole, ben on est monté sur nous, ben on est Sénégal, beaucoup moins pétrolier. Nous devons des actionnaires, nous sommes nouveaux venus, ils ont cinq pour cent, voilà, donc local Afrique, qu'adimba, nous sommes nouveaux venus, nous sommes nouveaux éluents autour de leur propre intérêt. Blindé propose, Conseil d'administration banque au Moyen, nous liquider Sar, créer une société beaucoup plus capable, beaucoup plus ambitieuse. 2013, ils n'ont pas voulu faire ça. Bédeline, mais sa question, c'est la question du scandale, c'est à l'image de la conduite de la politique du pays. La présidente Macky Sall, quand je suis venu en 2012, je suis venu conducteur du discours politique, c'était la transparence, la gouvernance vertueuse. En 2016, quand je faisais un référendum, il y a eu discours, il a eu vérifier tous ces discours, tous ces messages à la nation, il y a quelques minutes, il y a des questions de bonne gouvernance et d'équipe. Bon, il y a des questions de bonne gouvernance et d'équipe. Il a questions de et Il a des questions de bonne gouvernance Mais si vous il y a référendum. -là. Il y a une ambition, même ambition, même rester voir commencer voir questions Sénégal 2035. Le moment où il y paradigme. Effacer son discours politique, son jargon, les questions de transparence. Neutraliser complètement les cours de contrôle. Il y a des questions de contrôle. Il y a Mais Alors, c'est des pratiques comme ça, par de corruption d'encourager détournement. Il y a un rapport qui a été déposé. Tableau mm. procureur. Nous avons couru pour questionner kodohal, justuma, ki, ki kodohal, bon gouvernance. Donc, naturellement, que une avons dit que nous nous c'est parce que justement, c'est ce la gouvernance du pays. Ton ah, ton. Alors, donc, ha, madame, fin de règne nous avons profité nous sommes, nous nous sommes, nous Le de Sénégalais, Sénégalais, Élections locales, nous nous sommes contents de nous dire que nous sommes en train de nous dire que nous sommes en nous dire nous sommes nous avons un de nous une -ce que nous nous nous de nous de nous nous c'est code des obligations d'accord depuis le droit administratif. Deuxième année, d'accord réglé. Les fonctionnaires qui ont été réglés, ont ont Ils ont ils ont Les fonctionnaires qui ont fait faute de gestion. Voilà, Ou alors innocents, faute de gestion. ce qui fait, top management. Mais au contraire, nous avons Rio Mohamedane, fonctionnaire, vous avez erreur, nous vous êtes fait monsieur Monsieur Monsieur fait Vous avez fait Vous avez de fait fait Vous c'est ce que fait au Sénégal, c'est ce que Trésor, c'est ce qui est poste, Post, Sénégal. C'est ce qui est au Sénégal. C'est ce de Sénégal. C'est ce que nous avons il au Sénégal. Transparence ce que ce que nous avons fait C'est ce nous avons que nous sommes nous sommes très heureux, nous sommes très heureux, nous nous nous nous nous nous nous nous c'est clair. C'est clair. de la de c'est clair. Je suis désolé. Tant y a des élections. Il y Je suis désolé. Nous muy test xolé ci exploitation bo direction moi je vais rester sur ma fin hein, parce que pour conclure mon dernier mot tout dernier mot sur la ça, ça euh, c'est une raffinerie product c'est à dire des produits blancs produits raffinés une compagnie sucrière nous importons sucre de Kodiaye, donc il faut qu'il y ait une importaterie, reste Ça aussi, il faut qu'il y ait importateur, importaterie, importer des produits blancs, moy produits raffinés. Il y a un scandaleux, euh, euh, de Goulet, euh, Monsieur Mboub. Monsieur. Je vais parler de ma chaleur, je vais parler de Je vais parler de non je vais, je vais rêver je, je vais, hein, avec hein, sa hein, expérience. Hein, Vous êtes une fierté nationale. merci de le penser. Merci de le penser. Merci de le penser. renforcer équipe. Sénégal Merci de le penser. Merci de le penser. Parce que <s full loi> <cute> Aïcha, uh, I mean, uh, uh, règle uh, uh, de transparence, je au pouvoir, premier acte, prestation de serment. L'eau indi, 8 milliards, déclaration de patrimoine. Faut que je pas vrai. Premier problème. Deuxième problème, prêt Troisième problème, arsenal ça c'est le, le président. pour on a vu euh, les scandales au port du temps de Cheikh scandale du euh, euh, euh, plan Sénégal émergent. Nous aussi l'affaire Prodac, qui président de la République. Le procureur Basir nous doit beaucoup de dossiers. J'espère que la passation de service nous lève dossier Il faut transmettre au nouveau procureur. Parce que dossier court, dossier Dossier, dossier pétrole parce que tout le il un dossier qui les -jus les le des juges. Le rapport mm -hmm. -a de côté, il faut Et Donc il promouvoir la transparence. Cette y un bloc de 10 millions de du distribuer du comme fonctionnaire. Transparence, mo, bonne gestion, c'est pas un président qui s'élève un bon matin, mais diable ambassadeur, il s'élève 500 000, ce n'est inscrit nulle part dans le budget. Euh, euh, transparence, nous avons 46 milliards de notre budget, Nous avons cash transfert, transfert d'argent, hein, pour euh, euh, soutien social aux familles, mmh. c'est de la corruption en direction alors, des élections. Alors, c'est Hein? C'est clair. Non, on a bourse familiale. 46 milliards de euh, euh, cash transfert. Pour les résultats électoraux Et puis, nous avons une campagne l électorale. L électorale. Yeah. Mais non, vous, électorale. Mais vous n'êtes pas non, à la présidence Alors, Non, non, mais c'est grave. Mais vous êtes sous-informé. Non, je ne suis pas sous-informé. êtes très sous-informé. Je ne suis pas sous-informé. L'actomaki. Vous avez la télévision. D'accord. De il 46 non, non, non. milliards, cash, cash trans.